Qui a vu le match on, va, on est samedi soir, on va aller dormir tranquillement, donc on ne va pas rester longtemps. Donc, réponds à cette question. Si tu es dans la capacité physique, mentale, euh, euh, hein réponds. Est-ce que tu as vu le match Oh, Christophe. Le Herbert Léonard de la Ligue 1, vraiment pour le plaisir. Même quand il y en a certains qui nous emmerdent pour le plaisir. J'ai l'impression que toi, tu es dans le partage des émotions euh, sentimentales. Tu fais plaisir à ta partenaire. Merci Christophe. Nous allons débriefer ensemble la victoire du Paris Saint-Germain 3-0 face au FC Nantes, là-bas, chez eux, à la Beaujoire. Alors, il faut comprendre quelque chose. Christophe est dans une politique euh, démocratique euh, du football. C'est-à-dire qu'il est dans la rotation de, ses, de, ses, de, ses, de, de, de, de son effectif. Tel qu'il met Neymar sur le banc. Tel que il fait sortir Mbappé à la 57e minute. Frère, l'année dernière, tu fais ça Mais je te jure. Ce qui se passe là en Ukraine ou, ou au Congo ou je sais pas où, c'est à minimiser. C mais c'était la, la sixième guerre mondiale si tu faisais ça. Dernière là, Christophe, c'est le, c'est l'abbé Pierre, c'est le, c'est le Day Lama, c'est, c'est, la princesse Diana. Voilà ce est qui Christophe. Il apaise les mœurs, frérot. Alors euh, bon. Non, c'est une équipe des fois qui est chiante parce qu'on les a tabassés là-bas au trophée des champions 4-0. Donc, ils sont venus avec des colères. Des telles colères qu'ils sont partis à recruter des, des, des, des, des quelques joueurs dont un attaquant qui a emmerdé Kipembe. Presnel, il faut retourner à l'école et arrêter la bagarre. Hein Je sais que le UFC euh, est, est, est, a débarqué à Paris, mais arrête de te battre avec quelqu'un dès que tu vois qu'il a des, des, des, des dorsaux. Hein parce que, non, tu as essayé de nous emmerder pendant 15 minutes. Voilà. Pendant 15 minutes, ils ont essayé de, de nous emmerder. Et ils nous ont tellement emmerdés qu'ils sont partis nous, nous, nous, nous blesser un, un, un joueur majeur. Alors que mardi, nous, on a des trucs à faire. Nous, on a des trucs à faire. Nous, on va en Italie. Vous, vous allez en Grèce, un pays où il n'y a plus de, de banque de France ou de, de, de banque postale. Nous, on va en Italie. Hein, jouer la Ligue des champions, pendant que vous, vous allez jouer... Euh, euh, vous allez faire euh, un all exclusive à l'Olympiakos, vous êtes chiant Voilà, et ils ont pris un carton rouge comme ça. Hein Donc je sais pas si c'est avant ou après, mais vitina il est blessé. Donc à un moment donné, ça nous emmerde. Neymar sur le banc, c'est Pablo Sarabia qui joue. Alors ils veulent jouer un petit peu au ballon pendant 15 minutes, je t'ai dit, ils nous emmerdaient. Alors ils ont un défenseur central brésilien qui a cru qu'il était euh, attaquant. Puisqu'il est euh, au Brésil, même les défenseurs sont des attaquants. Il a voulu dribbler euh, euh, Messi et Pablo Sarabia. Donc à un moment donné, on lui met un coup de pied dans le tibia gratuit, hein? On récupère la balle parce que je pense que l'arbitre, il aime bien le football anglais. Il siffle pas. Contre-attaque Messi qui est envoyé par Verratti. Messi, Messi qui... Mais Messi, oh Léo. Vraiment. Tu es un délice. Moi, je suis allergique aux oeufs. J'ai jamais pu manger de Kinder Délice. Mais je sais que tu es bon comme un Kinder Délice, frérot. La manière où tu as attiré l'âme. Des défenseurs nantais pour pouvoir faire la passe à la dernière seconde là on était dans fort boyard ça ça au moment où palois vient sur toi tu décales la balle pour pour pour, pour comment il s'appelle mbappé hein ou c'est le contraire c'est giroto qui vient et palois qui reste en arrière parce qu'il a 600 ans donc il n'a pas, pas eu l'intelligence le, le, le, le, physique de pouvoir monter en même temps que Giroud. Donc Mbappé est toujours en jeu. Il ajuste la fond. La balle, puisque tu sais que c'était euh, Patrice Lafont qui présentait Fort-Boyard. C'est pour ça que quand tu as entendu Sors, sors, sors Tu savais qu'Mbappé allait la mettre puisque c'est plus Patrice Lafont qui présente Fort-Boyard. 1-0. Mais tu es. En plus, quand toi tu joues au football, on dirait que tu n'as pas de soucis. On dirait. On dirait un Kunamatata. Hein tu, tu, hein se traite de faim gauche je jeune. je déjà Tu lui fais de passe. moi je me dis mais lâche ton ballon le il va être en jeu non tu lui mets 1-0 donc il y a un petit combat malgré qu'il soit en infériorité numérique bah non ils essayent ils nous emmerdent jusqu'à provoquer quand même des, des sorties de balles au pied avec jean de alors que j'ai dit arrête de jouer avec le ballon au pied ils arrivent à nous emmerder de temps en temps donc le match euh, ce pas qu'il est chiant, parce qu'il y a Renato qui est rentré dans, en jeu. Donc, j'ai eu peur un peu quand il est rentré. Parce que tu as vu, quand il a joué contre Monaco, il n'avait pas, pas révisé ses, ses leçons. Mais là, il a fait une bonne rentrée. Hein et puis, avec euh, un, comment un, un, un, un Christophe Galtier qui, qui sait gérer ses, ses troupes, hein et bah, quand on arrive à la deuxième mi-temps, bah on, on, on, on arrive à, à 2-0. Comment se fait-il bah, Il se fait que... Euh, euh, euh, et Messi se fois une deux de 800 mètres tu vois parce qu'il faut savoir que juste avant euh, le, le, le, le, le, le leur jeu de, de, de, de 800 mètres et ben et ben et ben je sais plus ce qui se passe si c'est bon je me souviens non parce que des fois j'ai quelques pics de j'ai un peu dormi mais le match était bien mais j'ai un peu dormi quand même c'est à dire qu'on pense qu'il est hors jeu Hein Mais il n'est pas en jeu Et Messi, il l'a remis un moment dans l'axe Mbappé va beaucoup trop vite pour Palois Parce que je t'ai dit, c'est le neveu de Duncan McLeod Il touche à balle 2-0 Et puis après il sort tu vois il, il, il, il, il, il, il, il se permet des choses Christophe Il n'a pas peur de sortir des joueurs Donc il sort Mbappé Et quand on sort Mbappé euh, Et, euh, et c'est qui qui sort au, au milieu de terrain Verratti On se permet de faire entrer Sergio Ramos Et euh, et, et Neymar tu vois Donc euh, le Nantais il n'est pas bien il pose des questions. Il dit Qu'est-ce qu'on va faire Parce que je t'ai dit, très malin, euh, euh, Christophe Galtier, parce que dans l'axe, il avait mis euh, Danilo Pereira. Quand Verratti sort, Danilo euh, joue avec Renato. Il parle en portugais, ils se comprennent bien. Et puis euh, Ramos rentre. C'est dire c'est une équipe amovible, sans perte de qualité. Vraiment, Renato et Danilo Santier ont fait une très bonne euh, seconde partie de deuxième, deuxième mi-temps. Vraiment, rien à dire. Euh, techniquement, physiquement intelligemment euh, dans tes dents, ils ont ils ont tout mis et puis il y a un autre portugais qui est rentré Nuno hein, Mendes à la place de Bernat voilà, en, en deuxième mi-temps et puis Nuno Mendes il est, il est terrible jusqu'à ce qu'il va marquer son but parce qu'à un moment donné il y a un centre euh, d'Hakimi bah, euh, Neymar frappe le poteau ça tombe dans les pieds de Nuno Mendes 3-0 voilà, donc c'était simple c'était juste qui m'a qu un peu énervé donc si tu as vu le match dis-moi rapidement ce que tu en as pensé avant euh, la g si tu as des questions, viens, on, on parle un peu, hein. on n'avait pas grand chose à se dire aujourd'hui, ça a été une formalité, on aurait pu mettre euh, plus, euh, on a concédé quelques occasions, mais il n'y a rien eu du tout, donc euh, viens, on parle un peu rapidement si tu as des choses à me dire, sinon on va dormir, d'accord, on va aller dormir, et, et voilà, alors, est-ce qu'on se dit des choses, on n'a rien à se dire, on attend un peu, des fois il y a la latence, est-ce qu'il y a des choses à... Ah, mais oui, les étoiles Envoyez des étoiles Hein Voilà, Eddie. Eddie Amalé, je te fais un bisou, là, je te vois un cœur. Je ne lui ai même pas demandé, il envoie. Il soutient le, le poteau, il soutient l'artiste. soutient l'artiste avec des likes et des étoiles, surtout des étoiles. J'aime beaucoup Star Wars. Alors, euh, Diego Pato, Akimi, pas au top ce soir. Je valide un peu, hein. Bon, c'est pas qu'il n'est pas au top. C'est sûr que c'est toujours ce problème-là défensivement. où J'ai peur de. On va voir contre les grosses équipes ce qu'il va faire. Parce qu'offensivement, il est toujours là. Tu vois, il a quelques petites euh, absences pour revenir. Mais non. c'est... Ethan Hiro, très bonne gestion du coach. Mais il est, est, je te dis, c'est. C'est un, un pacificateur. Tu vois la manière dont il mâche son chewing-gum. Même le chewing-gum n'est pas en colère contre lui d'être mâché de la sorte. C'est un réunisseur d'âme. C'est. Hein C'est Luffy dans One Piece. Quand t'es à côté de lui, tu l'aimes. Quand tu sors, il te fait des câlins, mais des vrais câlins. Comment il a géré ça, faire sortir des Mbappés, faire rentrer l'autre, sortir un tête. Il fait des choix que nous-mêmes on se dit, ouais, je ce que je voulais faire. On dirait, il nous pose la question. Non, c'est très fort. Très fort. Euh, Brice. à ça, je suis pas content. Brice, ça met, Alors, je te mets un fâché. Danilo, un peu limite. Non. Il a fait un très bon match, Danilo. Quand il était en défense, très bon match. Quand il était au milieu, très bon match. Qu'est-ce que tu dis Tu as, as dormi, toi aussi, un peu trop longtemps pendant le match, je crois. Porte quoi. Euh, Miki Guada. Homme du match. Euh, Mbappé main doublé. Mais je vous jure que Messi met aussi un doublé en passe D, et le match qu'il fait, frère, le gars, ouais, pour moi, l'homme du match, c'est Messi, pourquoi Parce que c'est un facilitateur de particules. Actuellement, là, depuis qu'il a digéré son mariage forcé, comme il a fait une bonne prépa, comme il est au top, il accélère, il accélère, il te dribble en arrière, en avant, sur le côté. Il danse la Macarena avec n'importe qui actuellement. Il refait ses petits jeux dans les petits espaces. Une vista incroyable. Wow, c'est du kiff, frérot. C'est du kiff d'avoir un lourd comme ça au top. Alors, je vais te donner mon avis, Lionel Landu sur Kipembe. Mon problème, c'est qu'il aime trop... Pour moi, il concède trop de fautes inutiles. Tu vois Le Mustapha Mohamed, pour moi, il a mis Kipembe dans sa poche. Même s'il n'a pas, pas eu de... de un tech, euh, tactiquement, il a bouffé le Kipembe. Kipembe était obligé de lui faire des balayettes pour récupérer le ballon. C'est pas bon, ça, euh, euh, Lionel. C'est pas bon. La bagarre contre Nantes, déjà... Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas te taper euh, Haaland, Haaland ou Karim encore Tu vas faire quoi Tu vas mettre un coup de pied dans la nuque Non Lionel, Kipembe doit être euh, euh, euh, dur sur l'homme sans mettre des balayettes, comme euh, Marquinhos ou Sergio Ramos, même si c'est pris un carton jaune euh, tout à l'heure. Presnel, euh, je, je tension, tension. c'est dans ce sens-là que je le dis, Lionel. Euh, « Qu'est-ce que tu me dis, Gatien Penses-tu que les latéraux sont servis dans les bonnes conditions ou seulement quand c'est nécessaire ?» euh, Non, je trouve qu'ils… Bah, déjà, euh, quand les latéraux euh, font leur effort offensif, non, je trouve qu'ils sont très bien sollicités. Hein. Hakimi a touché moins de ballons que, que, que, que sur le flanc gauche. Bon, normal parce qu'il y avait Mbappé sur le côté gauche. Pablo Sarabia, c'est plus un, un coureur de marathon, hein. techniquement, c'est pas qu'il est moins qu'Mbappé, mais il crée moins quand même. Non, non, je, je pense qu'ils on on, sont, ils sont servis dans de bonnes conditions, un peu dans la galère des fois, mais ils vont très vite, donc ils arrivent à, à, à, à, à, à, à sortir les ballons propres, quand ils arrivent salement, quoique salement, non, non, non, non je, je pense qu'ils sont servis dans de bonnes conditions. Je pense qu'ils sont servis dans de bonnes conditions. Euh, Qu'est-ce qu'on se dit encore Bah Kevin, te... c'est bien qu'on repart de lui Renato Sanchez a fait une bonne rentrée Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai eu peur au début J'avais le fantôme de Monaco Mais il a très bien joué, il ne s'est pas pris pour un 10 Il était très proche de son deuxième milieu de terrain Qui ont été Verratti et Danilo en deuxième mi-temps Très bon, il a fait un très bon match euh, euh, Tinegro, ti, ti Messi, mais, si, mais waouh, le niveau de jeu à son âge, incroyable le mec, te fait des passes n'importe où. Mais là, même moi, je te mets un, un câlin, je suis calé dans, le, dans la. T'as vu quel âge est là Je l'ai dit, je le redis. Dès que tu dépasses les 30 ans, ton âge est multiplié par 24. Il a l'âge de Ramsès II, aujourd'hui, le homme ici. Tu te rends compte Quelqu'un qui a 5000 ans. Jouer comme ça sur un terrain, c'est incroyable. Il fait des passes, on dirait qu'on est passe partout dans Fort Boyard aujourd'hui. Je vous ai dit, aujourd'hui, lui, il était dans Fort Boyard. Voilà où il était. Vraiment. Léo quoi. Pouf. Ah merci Stéphane pour les étoiles. Euh... Non non Stéphane Sabine. Renato Kaka je... non je vais te bloquer. Dis pas n'importe quoi. Sami Ben Mohamed. Ah, je, ouais, je, je suis triste. Galtier est très nul avec Navas. Pfff. On n'est pas avec eux à l'entraînement. Moi, je suis très fâché contre Donnarumma par rapport à ce qu'il m'a fait l'année dernière, ce connard. Et que Kellor méritait d'être numéro 1. Après, Kellor, il a 800 ans. Je t'ai dit, dès que tu dépasses les 30 ans, ton âge est multiplié par 32. Donnarumma, c'est soi-disant l'avenir. Même s'il me fait peur de mal pied. Qu'est-ce que je te dise. Je ne sais pas quoi dire. Franchement... Pour qu'il nous l'a mis un. Aujourd'hui, Galti lui met un aussi, la Aruma. C'est très compliqué cette histoire. Amir Bakar. Ah bah oui, oh, je mets un like aussi. On dirait que le marabout ne marche pas sur Mbappé. Bah oui. Mais surtout qu'apparemment, il y a une nouvelle version de Paul. Apparemment, il n'aurait pas marabouté Mbappé. Il aurait marabouté ses bless... euh, euh, de, de contre les blessures. Bah, ça n'a pas marché non plus. faut changer de marabout, Paul. Franchement, change de marabout. Hein. Franchement. Pense, euh, pense d'autres contrées. Hein pense Bénin, pense... Euh, Là-bas, c'est Harry Potter et Béninois à la base. C'est ça que les gens ne savent pas. Euh... Alors toi aussi, je te mets... Parce que Sabine, je ne sais pas ce qui t'arrive même si tu envoyé des étoiles. Renato, très mauvais. Quel très mauvais Quand est-ce qu'il a été très mauvais Quand il est. À quel moment Tu, tu voulais quoi qu'il mette un but de 4 parce qu'il a pas mis un but de 40 mètres Qu'est-ce qu'il y a T'aimes pas ces dreadlocks Moi aussi j'aime pas ces dreadlocks. Mais son objectif Sabine Oh Son objectif il a, il, a été, il, a, il a fait un match correct Il n'a pas été mauvais, pas de perte de balle Enfin euh, il n'a pas de déchets dans ce jeu, je veux dire, euh, arrête Soyons objectifs Quand les gars c'est un connard, je le dis. Quand c'est pas un connard, je le dis aussi T'aimes pas les Portugais Qu'est-ce qu'il y a T'as un problème avec un, un entrepreneur portugais Dis-le, dis-le, dis-le Brice Maé, qui pour remplacer euh, Vitinha euh, Qui pour remplacer Vitinha bah, Moi encore, encore une fois Je reviens encore sur Renato, il a fait son match Il peut prétendre, mais j'ai quand même une Mention euh, un peu plus Pour euh, Danilo Voilà, je le trouve très très très très très bon. Très très bon ils ont avec Renato. Mais laissez-le tranquille, Alexis. Laisse-le tranquille. Oh. Euh, mais att Alexis, qu'est-ce qu'il y a Marquis, mauvais. Tout le monde, mauvais. Toi, toi, toi, toi Si t'es mauvais, qu'est-ce qu'il y a Ta femme t'a quitté Alexis. Mario et Glantine, que penses-tu de la rentrée éti étiquette, étiquette euh, ouais je l'ai sauté dedans, correct, bien, je, je l'ai sauté entreprenant, chercher. il n'a pas eu peur de redescendre, récupérer des ballons euh, euh, À un moment donné, Neymar peut lui mettre, il veut pas lui mettre, je, je sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a des antécédents à l'entraînement, il veut pas mettre de but Non il a fait une entrée correcte Il a fait une entrée, entrée correcte, entrée correcte. Euh... Alors, euh, voilà, on a parlé un peu, hein on a parlé un peu, on a parlé un peu, donc euh, voilà, on se voit mardi, mardi, mardi, moi je suis à Strasbourg, donc il y a de très grandes chances, j'espère pas, mais il y a de grandes chances que je ne puisse pas faire le débrief, si débrief il n'y a pas, je le ferai en différé, soit tard dans la nuit... Soit le lendemain, calmons-nous, c'est un gros match, c'est le Premier à la Ligue des Champions, il y aura quelque chose. Donc, s'il n'y a pas 30 minutes après la fin du match, c'est que je suis sur scène. Voilà. Donc, euh, voilà, on a, on a parlé un peu. Bon, c'était un match, euh, c'est bien, on continue à engranger les points. On est premier parce que Marseille, ils sont chiants. Et, euh, et puis, Voilà. Hein Attends, je vais répondre aux deux dernières questions Sarabia, très bon soldat Oui, c'est un très beau soldat Les deux nouvelles recrues Et eh bien Carlos Soler, j'aurais bien voulu le voir J'aurais bien voulu le voir Carlos et puis Fabien Ruiz Je trouve c'est un peu trop quand même On aurait dû en prendre un des deux, les deux Je sais pas si on veut Peut-être mettre Fabien Ruiz au goal Pour pallier le mauvais jeu au pied de Donnarumma Je sais pas Bon, on va voir, on va voir voilà les amis, allez, on se voit mardi. Bisous.